Bonjour et bienvenue dans Epoco, une émission politique pour parler du quotidien. Il y a des professeurs qui sont inquiets parce qu'ils trouvent qu'il y a de plus en plus d'enfants qui croient à la théorie du complot et qui ne croient plus à ce qu'on leur enseigne à l'école. Les professeurs ils pensent que c'est lié au danger d'Internet. Moi, j'ai l'impression que ça va bien au-delà d'Internet et qu'il euh, y a aussi des journalistes qui utilisent euh, ce thème du complot. Par exemple, j'ai trouvé que la dernière émission d'Élise Lucet sur Cache Investigation sur les pesticides, et ben, sa façon de présenter les choses, c'était un peu la théorie du complot. Alors pourquoi Est-ce que c'est parce que euh, c'est des histoires qu'on aime bien C'est vrai que ça a un certain succès euh, du côté des fictions. Mais du côté de la réalité, pourquoi les gens y croient à cette théorie du complot en 1987, il y avait quelqu'un qui avait expliqué euh, la théorie du complot comme une pensée des extrêmes. Il avait fait des études d'opinion de, politique dans plusieurs pays euh, d'Occident. Il avait montré que euh, l'essentiel des gens se situait euh, sur la polarité gauche-droite, plutôt autour du centre, et qu'il y avait très peu de gens dans les extrêmes. Et ces personnes-là, elles y étaient depuis longtemps, et donc elles avaient depuis longtemps expérimenté euh, le fait qu'elles n'étaient pas majoritaires, et pourtant elles continuaient à se battre. Alors comment elles arrivaient à concilier euh, des tas de signes qui leur disaient qu'elles étaient minoritaires et l'envie quand même de gagner les élections, et bien par la théorie du complot qui leur permettait de dire tous les signes qui disent qu'on est minoritaire sont en fait fabriqués. Mais cette explication du complot, elle ne elle, elle suffit pas aujourd'hui, d'abord parce que la polarité gauche-droite ne reflète plus la diversité des opinions politiques, euh, dans, en Occident notamment, mais aussi parce que euh, l'histoire a montré qu'il y avait parfois de la population entière d'un pays qui était convaincue par la théorie du complot. Il y a une autre explication qui dit que euh, la théorie du complot elle fleurit dans des pays où il euh, y a un sentiment assez partagé d'humiliation, soit parce que euh, le pays a connu euh, la colonisation et que des gens ont perdu leurs droits civiques, soit parce que le pays a connu des sanctions internationales et que son économie s'est effondrée, soit parce qu'il y a une montée du chômage et que beaucoup de gens ont l'impression de ne pas compter pour grand-chose. Alors sur ce terreau d'humiliation, de, de, parler de complot international, ça permet de justifier des décisions nationalistes dans lesquelles on, on, on permettrait que tout s'inverse, que ça redonne espoir en accusant l'étranger. Ça a pu historiquement être tragique. En France, on est une période où il y a une montée du chômage, et il y a ce sentiment d'humiliation qui monte. Et je me demande si le succès de Cash Investigation, le, le, le reportage sur les pesticides a connu un tel succès, est-ce que c'est pas parce que toutes les firmes qui étaient, enfin, qui, qui étaient mises en accusation dans ce reportage, c'était des firmes étrangères Et est-ce que, est -ce que est, finalement ça ne rend pas l'histoire plus facile quoi. Et est-ce que euh, c'est pas aussi lié au fait qu'il s'agit de produits qui certes sont rémanents sur l'environnement et posent plein de soucis, mais aussi des produits qui économisent de la main d'œuvre alors, du coup, je crois que pour lutter contre la théorie du complot, eh bien, il faut créer de l'emploi. On nous parle beaucoup de croissance. Je pense que c'est surtout de la croissance d'emploi dont on a besoin.